Alors les fraises, les fraises ça a super bien donné, franchement, ça donne encore beaucoup. Vous voyez, il y en a vraiment des très belles encore, il y en a en pagaille, quoi. C je crois que c'est la troisième année. Alors comme j'ai prévu de ne pas les changer de place, j'ai mon voisin qui fait ça depuis des années, il a toujours ses fraisiers au même endroit, en fait, il se contente d'apporter du, du fumier, du compost, et puis ça, ça doit faire 15 ans qu'il les a, je crois, au même endroit, donc bon, je vais voir si j'arrive à... À reproduire la même chose hein, parce que bon en fait pourquoi est-ce qu'on on, on dit qu'il faut les changer tous les quatre ans euh, c'est simplement parce qu'ils épuisent le sol mais si on leur apporte tout ce qu'il faut chaque année euh, plus même qu'il en faut théoriquement le, le, on doit recharger le sol euh, suffisamment pour que ça continue de pousser euh, et, et surtout euh, bah, bien sûr éliminer les gourmands hein, parce que à un moment donné il faut limiter euh, il faut limiter l'épuisement de, de la terre donc il faut définir un nombre de pieds euh, maximum et, et, et supprimer euh, systématiquement tous les gourmands euh, qui pourraient encore euh, faire baisser le, la, la, la richesse du sol donc euh, voilà c'est comme ça que j'ai prévu de procéder et comme mon voisin le fait je vois pas pourquoi euh, j'arriverai pas à faire la même chose donc un petit point euh, dans la serre alors je vous montre vite fait voilà donc bon j'ai mis euh, bien sûr euh, des œillets d'un j'ai essayé d'en répartir par rapport à ce que j'avais, j'en avais une trentaine donc j'ai essayé de répartir ça un petit peu. Donc euh, bah, les pieds euh, de janvier donc hein, les semis de janvier euh, bah, sont vraiment très beaux. Hein. Le fait déjà de les avoir mis en pleine terre, ça vraiment euh, ça leur a fait un bien fou. Hein. Et, et voilà, on voit qu'ils qu poussent très bien. Hein. Euh, je ne sais pas combien ils font de hauteur mais je dirais euh, 70 à peu près. Oh, même plus, sans doute, hein. 110 cm pour les plus grands, pas tous. J'en ai un là qui avait été euh, mangé par les racines, donc je l'ai remplacé. Bon voilà, forcément, il met un peu plus de temps que les autres. Là, j'ai mis un peu de bourrache parce que euh, pour attirer les pollinisateurs aussi, euh, pour faire un petit peu de. égayer euh, un petit peu. Là, j'ai un pied de pomme de terre qui doit pousser de l'année dernière en fait. Euh. Donc il faudra que je l'arrache, je pense, parce que j'en ai plein de toute façon, donc euh, j'ai pas besoin de pommes de terre supplémentaires J'en ai deux, je crois. J'en ai vu un autre dans la serre aussi, je crois. Donc là, c'est du maïs pop-corn. J'en avais quatre, mais il y en a un qui n'a qui a pas survécu. Donc là, ça pousse très bien. La vigne aussi. Madame, mon troisième pied de vigne. Bon, les autres sont plus petits parce que je les ai mis en... après. En fait, comme je ne savais pas trop où les mettre, je me suis dit que je pouvais peut-être trouver de la place dans la serre. Et effectivement c'est jouable hein. de mettre 4 pieds de ce côté là et, euh, et 7 pieds au centre, enfin 2 fois 7 pieds donc, euh, donc ça me fait euh, 14 plus 8 donc euh, ça fait 22 pieds donc euh, ben, ben, comme c'est la première année que je, je le fais je ne savais pas combien, enfin, comment je pourrais répartir les, les pieds de tomates dans la serre et donc maintenant je pense que je ferai systématiquement comme ça, donc je compterai 22 pieds dans la serre. Donc j'ai encore une dernière salade là, qu'il va falloir que je... Dont je m'occupe, que, que je mange, parce que, pareil, elle commence à monter. C'était un semi-spontané. Et donc les autres, bah, qui, même qui poussent moins vite, poussent aussi. Hein, les, les melons, c'est pareil, ils ont plus l'air d'être trop attaqués par les limaces, donc... Euh, je fais toujours bien gaffe, mais... Euh, ça, ça a l'air d'aller, ça a l'air hein, plutôt pas mal. La serre, euh, c'est en bonne voie. Donc là, je voulais vous montrer les pommes de terre. Alors les pommes de terre, elles sont énormes. Euh, je me rappelle pas qu'elles étaient aussi hautes l'année dernière. Euh, donc c'est vrai que l'année dernière, en fait, je les avais mises de l'autre côté. Enfin, en tout cas, pas toutes, mais j'en avais une partie. Les mirage, je les avais mis ici, là, de ce côté-là. Et là, en fait, c'était vraiment de l'humus. Hein. La terre, elle était vraiment... Euh, je pense super riche, hein. elles se sont super développées euh, surtout quand on voit euh, je, je l'ai montré dans une autre vidéo euh, la taille qu'elles avaient pour les plus grosses mais j'avais fait ça que pour les mira et donc euh, là cette année je l'ai fait pour tout en fait pour euh, toutes mes, mes pommes de terre donc vous voyez euh, on a quand même des petites attaques là donc euh, je m'en occupe euh, rivièrement donc euh, bah, des doriforts hein. j'en ai eu pas mal, j'en ai encore un, un par-ci par-là mais euh, ouais j'en ai eu à 15 jours euh, une bonne attaque euh, de Dorifort je m'en suis occupé là j'en ai encore un là donc euh, ouais, je, je m'en occupe systématiquement hein. je les enlève je les enlève à la main euh, donc euh, oui euh, donc au niveau des pommes de terre euh, là ça pousse super hein. on voit que les miroirs qui sont au centre poussent beaucoup plus lentement mais je crois que c'est normal parce que c'est des, des pommes de terre tardives donc c'est assez logique euh, qu'elles soient plus petites que les autres euh, mais celles-ci qui sont les carolus poussent vraiment bien euh, et les autres je ne sais plus si c'est des désirés ou euh, non c'est des Mona Lisa les autres et donc les Mona Lisa, on voit qu'elles commencent à être en fleurs donc euh, ça, pousse, euh, ça pousse vraiment très bien les pommes de terre par contre c'est vrai je ne me rendais pas compte de l'ampleur du feuillage et là en fait le passage que je me suis fait pour mes pommes de... pour mes... Euh, le long de mes pieds de tomates, on voit que en fait je me rapproche dangereusement de mes pieds de tomates en fait donc euh, je ne sais pas si je vais mettre un truc pour les retenir ou quoi mais euh, bon c'est vrai que ça devient euh, pour circuler c'est pas évident alors je fais très attention de ne pas casser, les, de pas casser les, les pieds de tomates mais euh, bon, les pieds de les pieds de pommes de terre là j'essaie de pas casser les, les branches là mais euh, je ne sais pas quelle taille ça fait mais enfin, je mesure hein, je, vais, je vais prendre un, un mètre là ouais, donc euh, voilà puis on voit que ça fait à peu près 70 cm, hein, 70-75 cm, ça dépend où on prend, mais euh... donc je ne me, me rappelais pas que c'était aussi, aussi grand en fait quand euh... enfin, j'avais fait des pommes de terre les dernières. Je, je pense que la, la, le changement de traitement, euh, j'avais mis un peu de compost, un peu de, un peu de fumier, un peu de. Et, et là chaque semaine je le recouvre de, de gazon quand, quand j'en ai. Là j'ai pas pu en mettre beaucoup parce que j'avais d'autres planches à, à recouvrir. Euh, mais euh, la semaine prochaine, j'essaierai d'en mettre uniquement que sur les pommes de terre. Euh, donc euh, bah, ça a l'air de bien leur réussir. En fait, le même traitement que j'avais fait pour les sarpeaux Mira l'année dernière. Euh, mais c'était uniquement les sarpeaux qui avaient, qui avaient reçu ça. Là, vraiment, elles ont l'air vraiment de, de, de se plaire, de bien se plaire. Quoi. Vraiment, c'est vraiment bien. Euh, je suis assez content de, des pommes de terre. Donc là, j'ai fait des radis, donc bah, je vais pouvoir en manger, je pense, ce soir, un petit peu. Il euh, y en a qui ont l'air pas mal. Il y a quelques salades aussi. Donc là, j'ai refait euh, une planche avec des choux. Bon, ils étaient pas très beaux, mes choux, il faut que j'en refasse quelques-uns, là. Ça va être des choux rouges, je crois. Quelques céleri, là. Et aussi des... Betteras, hein, qui sont minuscules <rire> donc euh, bon, j'espère qu'elles vont pousser surtout que mes chiens euh, les écrasent pas quand ils marchent j'avais oublié de vous montrer euh, j'ai mis quelques euh, j'ai fait quelques semis de rose trémière noire donc euh, j'en ai mis euh, ici là je dois en avoir cinq je crois comme ça se ressème tout seul en fait euh, je pense que cinq j'en aurai assez euh. Donc, euh, donc voilà voilà, là j'ai fait des, des salades alors Il y en a plein, en fait j'en ai fait trop, mais euh, je n'avais pas l'impression d'en mettre autant, mais <rire> apparemment si. Plus des poireaux euh, Saint-Victor que j'ai refait parce que les autres euh, dans les, les barquettes n'avaient pas l'air terribles. Donc là on voit qu'il y en a beaucoup qui vont fleurir. Hein. Il y en a, il y a, il y a les Mona Lisa, là, il y en a, y a quelques fleurs. Euh, là donc euh, mon chou euh, Kale qui avait commencé à s'en bouffer on voit bien. Hein. Là je, parle, je pense à Magali, Magali de Gaïa qui me disait aussi que, que enfin, qui nous disait qu'elle avait des problèmes aussi, enfin, comme tout le monde hein, apparemment, avec les limaces. Là ça a l'air de s'être calmé. Euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, comme le, le, le chou s'était bien fait attaquer hein, ici. Hein. Vraiment, c'est impressionnant. Et pourtant, c'était un gros plan. Hein, donc vraiment. Donc là on voit que ça pousse ça pousse bien. Là je dois avoir mes poireaux, alors je ne sais plus exactement ce qu'il y a. Mais euh, bon ils n'étaient pas super, alors j'ai préfère en refaire. Là j'ai remis d'autres salades. Encore. J'espère que les pommes de terre ne vont pas leur faire trop d'ombre. Et je vais vous montrer de l'autre côté, j'ai euh, deux je crois deux tomates qui sont en formation. Donc euh, c'est les tomates, euh, les tomates glaciers. Donc euh, voilà. Je ne sais pas si on. Voilà donc elles font je dirais à vue nez entre 2 et 3 cm c'est déjà bien pour commencer deux de, de tomates ça me permettra de savoir que les glaciers il faudra que je les fasse en priorité parce que ça marche super et très tôt surtout donc là bah voilà de l'ail que j'ai mis l'ail violet donc euh, le long de, de la serre, comme il y a une légère pente et que euh, l'ail, enfin euh, les alliacés euh, tout ça, ça n'aime pas trop l'eau le, euh, stagnante et comme là il y a une pente, euh, je les ai mis euh, dans la pente ça paraissait assez euh, assez logique en fait de les mettre là donc pareil, euh, les échalotes griselles là de long euh, j'ai vu que euh, euh, Lili de la chaîne euh, Jaco et Lily, elle, elle en a mis une partie à l'intérieur, donc effectivement euh, euh, c'est vraiment sympa aussi d'en mettre à l'intérieur. J'en mettrai l'année prochaine, enfin cette année. J'avais pas pensé à en mettre à l'intérieur de la serre. Donc, euh, donc je, je ferai ça pour essayer d'avoir de, des, des plus beaux résultats. De meilleurs résultats. Un petit clin d'œil à Permagaya. Euh, donc euh, dude, tu vois, j'ai mis euh, comme je t'en avais parlé. Bon c'est un, un espace assez restreint, hein, mais c'est ça commence comme ça donc euh, ça risque de, de s'étendre mais je commence par un petit espace inexploité donc euh, voilà j'ai mis de l'engrais vert mellifère donc euh, voilà cet espace là je voudrais vraiment le laisser pousser euh, sans même le couper euh, je le laisse vivre sa vie euh, donc euh, voilà et c'est les, les, les mêmes engrais vert mellifère que j'ai mis dans un de mes pots ou deux je crois je ne sais plus de, de ma structure là, en, en suivant le, le la, la vidéo de, de Loulou. Donc euh, voilà. Donc, ça pousse gentiment. J'ai mis de la, de la paille pour euh, éviter que les oiseaux le, les mangent. En fait, j'ai simplement euh, semé à la volée euh, et ensuite j'ai tassé avec le, le râteau et j'ai recouvert euh, direct de paille et j'ai arrosé par-dessus. Donc ça a l'air de, de pas trop mal, euh, pas trop mal fonctionner. Donc il y avait un truc que je voulais vous montrer. Voilà, toujours pour Patrick de la chaîne Lexiaolong. Donc là en fait il y a des herbes qui poussent à côté et on voit qu'il y a plein de pucerons. C'est bouffé de pucerons partout. Et tout à l'heure, alors là je ne les vois plus, mais il y avait plein de, de coccinelles. Donc j'avais envie de piquer les coccinelles qui étaient là, <rire> de passer ma main à travers. <rire> et d'aller les mettre euh, sur mes tournesols donc euh, là je les vois plus mais je les ai vus tout à l'heure les, les, les, les coccinelles donc euh, si elles pouvaient euh, venir s'occuper de mes tournesols ça m'intéresserait bien donc, euh, donc voilà donc euh, vous voyez en fait euh, je vous montre jamais ce qu'il y a à côté voilà, donc là on a un terrain super bien tendu et à côté on a une pâture euh, est complètement laissé à l'abandon. En fait, le, la personne fait du du foin avec. Donc, euh, donc là, ben voilà, c'est vrai que il y a de la biodiversité là-dedans. C'est sûr. Moi, j'en ai aussi, bien sûr, on en a partout. Mais, mais euh, voilà, comme on a un espace qui est, qui est laissé à l'abandon pendant quelques mois, le temps que la personne fasse du foin, il euh, y a toujours, il euh, y a toujours des, des choses qui se passent, en fait. Voilà. Donc, un dernier petit tour. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Ah si voilà. Ouais. Là j'ai des graines de haricots euh, qui sont tombées. Je les ai fait tomber. Bon elles ont poussé toutes seules hein, sans être enterrées. Hein. Euh, le, le simple fait de tomber sur le sol euh, et puis qu'ils se mettent à pleuvoir, ça suffit. Donc euh, comme quoi il euh, n'y a pas forcément besoin d'enterrer de, les graines. En fait, on pourrait pratiquement les laisser au sol euh, et pousser toutes seules. Enfin c'est juste euh, par rapport aux oiseaux pour pas qu'ils viennent les manger. Mais... Euh, il ouais, y a une, une dernière chose que j'ai fait là récemment. Euh, donc euh, voilà, c'était des, des haricots rouges euh, pour euh, faire du chili. Là. Donc là, je pense à Sylvie, euh, qui en a fait aussi, qui en a commandé sur Promesse de fleurs. Donc euh, comme je disais... Euh, pour l'embêter, je les ai commandés sur la bonne graine. C'est vrai que je préfère commander sur la bonne graine en général parce que je sais que les graines sont bio ou non traitées. Après, je pense que Promesse de fleurs fait des choses sympas, mais c'est vrai que pour les légumes, je préfère m'adresser à des spécialistes. Donc, mais c'est vrai que. Euh, Sylvie a, a obtenu un pied de, boire, de poire melon, moi j'ai essayé d'en avoir cette année mais je m'y suis pris trop tard et donc il n'y en avait plus. Euh, je n'ai pas pensé à en, en commander quand j'ai passé commande chez Ponvise de fleurs récemment là, pour, pour, pour des plantes, des arbustes. Hein. C'est dommage, j'en ferai l'année prochaine mais c'est vrai que les poire melons, c'est quelque chose que, que j'aimerais bien tester. Donc euh, voilà, bah, j'ai mis ça de chaque côté, là j'en ai mis deux, deux rangées, euh, euh, j'ai fait des, des sillons euh, de 10 cm, on va dire, euh, les graines sont réparties sur 10 cm de large, donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, bah, écoutez, euh, voilà, euh, un petit point sur les graminées, Donc euh, là les, les graminées poussent, poussent vraiment bien, hein. ça va être super, quoi. quand on a un rideau de graminées comme ça, ça sera vraiment, euh, vraiment sympa. Je vais prendre le, le potager de l'autre côté pour voir un petit peu la tête que ça. coup ça c'est vraiment super et tout ça c'est des fruits. Donc là des petits fruits, je vais pouvoir les, les tester. Il y a aussi beaucoup de fourmis. Il y en a partout des fourmis ici. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Avec un petit, un petit peu en large sur le sur le potager voilà donc euh, si vous avez aimé la vidéo bah, euh, mettez un petit pouce euh, un petit pouce en l'air euh, partagez la vidéo si vous en avez envie et euh, abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné à bientôt